Il y en a que quand vous vous mariez, vous vous mariez et vous entrez dans une maison qui est faite sur 50 étages de mauvaises choses. Donc quand tu entres dans la maison de ton mari, tu peux avoir la paix pendant 10 ans, 15 ans. Quand ça se lève le tout comme ça là, et ça se lève même peut-être quand toi tu commences à ouvrir les yeux. C'est là qu'on m'a dit, hey, pourquoi est-ce qu'elle veut qu'il ait l'argent Parce qu'il y a certains hommes que quand vous épousez, qu'on a déclaré que l'homme ne va pas déplacer tel seuil. On voit tu viens dans sa vie, tu commences à ouvrir ses yeux. On dit, mais la femme, si vous montrer que quoi. Tu veux montrer que quoi? Tu veux montrer que quoi Lui, on avait attaché son père, il est mort. Le grand père, même il n'a rien fait. Ou bien on a manipulé son père, il est là-bas aussi comme ça là avec sa main, il ne fout rien. Donc quand tu viens, tu commences à pas ouvrir ses yeux. Voilà, tu fais qu'il construit une grande maison. Après, on vient même encore te faire sortir la propre maison là. Avec son, avec son assistance. C'est un mariage quand vous entrez, vous entrez sur un lit de cadavres et de malédictions. Que toi tu portes d'abord ta part pour aller la là-bas dedans. Que ta mère n'a rien fait. Ta mère était simpleton. Toi-même, tu étais simpleton avant de te marier. Tu fais 10 ans de simpletonnement dans ton mariage. Un jeune dans devant, moi, un me dit qu'elle a fait le jeûne qu'on a fait là. Vous voyez le jeûne qu'on a fait, le jeûne là que... Vous connaissez, dans les trois jours qu'on a fait sans manger, sans boire. Elle a fait. C'était grave jusqu'à son mari. Elle Le problème, jusqu'à c'était grave. Maintenant, elle m'explique et elle ma chérie, mais attends un peu. C est, c est, c est, ton jeune a provoqué trop de démons qu'on avait mis. Tu verses sur la maison, tu parles. Tu verses, l'eau, tu parles. Tu crois qu'ils seront contents. Ce sont ces démons-là qui ont voulu faire que, maintenant, le, le, le, le lendemain de ce jeune-là que tu as fini, lui-même, il te vit, il veut te mettre à la porte. Il dit que tu ne vas pas partir. Tu vas repartir là-bas. Dans le spirituel, tu dois comprendre que, c'est un peu comme le physique, non Quand tu prends la poule, tu prends un peu une poule, tu coupes sa tête, tu la laisses dans la cour courir. Elle va pas se coucher mourir. Elle va se débattre, marcher partout. Alors qu'elle pas sa tête tu elle, elle est. Dans le spirituel, quand tu attaques, jusqu'à tu as touché le cœur de quelque chose. Tu vas voir. Ah, vous voyez, les mariages sont bien. Vous voyez une femme mariée, son mari, ils ont 50 ans chacun. Vous voyez comme si ça c'est, euh, « chérie, chérie. » La femme ne t'a pas dit les combats qu'elle a fait. Elle ne t'a pas dit les combats, les jeunes, les jeunes de neuf jours qu'elle a tapé comme ça, là. Parti au village, se couchés comme ça, là. dit que tant que vous ne résolvez pas ma situation et mon mari. Tant que Sandy ne sort pas de la vie de mon mari, je ne, je ne, je ne je vais pas me lever de cet endroit-ci. <rire> ma chérie, tu ne vas pas tenir, tu vas rentrer, ta, la, la, tu rentres qu'il a ouvert la porte tu rentres juste pas, tu, tu laves, tu fais comme si rien n'était. Ne cherche même pas à dresser la chose. Quelque chose le de lendemain encore quand il est sorti, il est parti, tu prends encore le sel là, tu pries. Tu parles, tu les chasses de la maison. Tu dis sortez de mon foyer. Sortez de mon foyer. Il y a les batailles ici dehors. Hein. Jusqu'on avait dit que toi et ton mari, vous n'allez jamais dépasser un certain seuil. Vous n'allez jamais avoir la voiture. Te voilà que tu pries, il commence à avoir les promotions au boulot. Tu pries, tu jeûnes, tu jeûnes, promotion pour mon mari. Il rentre comme ça. C'est vrai qu'il ne va pas savoir que c'est toi qui as prié pour lui. Hein sa oui, mère m'a dit, oh, on m'a donné ça, on m'a donné ça, telle chose marche, telle chose marche, maintenant, les déceptiques qu'on convents vont quitter derrière, disent que, ah, elle a même fait quoi dans la vie de notre frère, ta femme-là, écoutez, les soeurs et frères manipulent leurs frères dans le mariage-là, les mêmes manipulent leurs fils, Et il y a des personnes qui ont une emprise sur leur fils de telle façon qu'elles n'ont même pas besoin de bâtir le marabout. Hein. Que quand elle parle comme ça, là, ça résonne dans le corps de son fils. Il ne peut qu'écouter ce qu'elle dit. Tu viens te marier le de famille, là, ma chérie. Tu ne dois pas blaguer. Vous ne connaissez pas déjà de combats dans lesquels vous engagez. Et il y a les mères qui sont les bonnes sorcières, qui sont assises sur la vie de leur enfant. Que tu ne seras jamais heureux. Ou c'est qu'elle est que elle, la femme de son fils. Donc voilà, tu viens. Tu remarques que quand tu parles, oui, vous vous entendez bien dans la chambre. Hein. Demain, tu vois, il là tu un tweet, un a bâti, il fait un truc il t'a pas dit. Une hier a appelé comme ça, dévastée. Elle dit qu'elle est dépassée. Elle rentre à la maison, elle est sortie par le boulot, elle rentre à la maison, elle sent les produits des marabouts. Elle sent ça dans la maison, elle dit, mais c'est quoi ça Ça a fait pas quelques heures, elle a des problèmes avec son mari. Il sort, il part. Il sort de la maison, il part. Elle m'appelle ce matin, dit il dit qu'il est revenu, puis il est ressorti, il est parti encore. Il dit que ma chérie, sel, le sel que vous versez dans vos maisons, on va vous parler. Parce que hein, quand un homme est toi prenez votre maison, écoutez, c'est toi qui commandes cette maison-là. Tu peux commander la paix dans ta maison. Tu peux commander la paix dans ton foyer. Tu fais ça, tu ouvres les fenêtres, tu ouvres les portes, tu déclares que tout démon dans cette maison. Somme 35, tu prends l'eau tanguille, tu mets le sel dedans. Tu parles, tu lis le Somme là, 35 et 37, tu verses au centre de la maison. Tout homme fort, toute femme forte qui est assise dans la vie de mon mari ou dans ma propre vie, je déclare que vous êtes démasqué et je vous commande de sortir. Il y a l'autre qui m'a donné son témoignage ce matin. Elle me dit qu'elle a fait ça. Elle était en coco. Elle dort. Elle était sur le lit. Elle attend que le logement social, le, le, le, le, le social avec son fils en France. Dans la nuit, elle voit comment les, les gens habillés en noir sont sortis par la fenêtre de sa maison. Elle se voit coucher. Elle dit que l'autre vient tirer son matelas en bas de son matelas, dans le rêve. Elle voit comment elle est, est couchée. Elle voit dans le rêve comment L'autre vient, vient tirer son matelas en dessous de son matelas à elle. Et il sort par la fenêtre. Ne blaguez pas, ne blaguez pas. Parce que quand vous faites vous, hein, je vous me, me regarder comme la télé. Si vous voulez faire la télé, c'est que je vais pas mettre le make-up. Je mets la brésilienne qui est longue comme ça, là, ça touche mes fesses. Vous venez, vous me regardez, vous dites oh, tu es belle. Je ne suis pas là pour ça. Parce que après, ma beauté ne va pas faire que votre mariage marche. Ma beauté ne va pas ranger votre maison. On lance souvent l'animosité entre ton mari et toi de telle façon que. Tu restes comme ça et tu sens comment tu détestes ton mari. Tu te lèves le matin au sarrayé pour entre vous. Il te parle, il t'énerve seulement. Tu fais n'importe comment, il te Tu sens comment quelque chose monte en toi. Et si lui-même il est honnête, il te dit, il va voir, il va te dire qu'il a la même chose qui lui arrive. Vous croyez que les gens vous aiment Ok, croyez toujours. Et dit dis ma pauvre, vous croyez que je suis folle. Croyez toujours. venu tu as fait jusqu'à l'homme l'homme là il a commencé à construire la maison alors qu'on oui, avait oui, dit qu'il devait oui, oui. pas construire la maison le père comme ça là, ils sont venus ouvrir la porte là. Ben, non non, reprenez la pousse si vous la mettez à l'intérieur bon. pour le pas il n'y a pas de problème on va te donner l'argent là bas oui. des... l'enfant va te demander au lico aurélie le corps, la oncle, comment façon, oh yo, yo non Je suis en train de faire le direct papa. Mm -hmm. ah, okay. Oh yo pardon. Oh yo non. Mm -hmm. mm -hmm. Aurélie oh, Aurélie Milbou. Oh, non, quoi tu mardis Tu es là. elle oh, es là. Tu es là. Tu es ont dit que Tu Oh... Gojego, oh. oh. pop cap, pardon. au pop cap, pardon. bon cap, même moi j'aime. Bye, d'accord. tu dit les choses ici. elle bah, hum. tu là-bas dedans pour pondre. connais. <rire> <rire> les desserts, tu connais. Chicole, dessert tu connais les tu connais. Écoutez, vous devez comprendre que ce n'est pas tout le monde qui veut votre bien. Parfois tu arrives dans la maison, dans la vie d'un homme comme ça, tu le rencontres, tu vois, il est beau. Il a les diplômes. Il se débrouille. Que sa propre famille, ses frères, ses soeurs-là, ils sont allés le gâter. Maintenant, toi, le voilà là-bas là-bas. Là toi, tu commences à le conseiller, tu lui parles, tu lui parles, tu l'entretiens, il rentre avec l'argent, il te donne, tu gères l'argent. Vous commencez à évoluer, ça ne plaît pas aux gens, parce que certains de vos maris qu'on a déjà dit dans leur famille qu'il va finir vaut rien. On connaît qu'il va finir comme un voring. Toi, tu viens. Et comme tu as l'autorité, ça met aussi à l'autorité. Et c'est fou parce que certains de vos maris, ils vous aiment parce que vous avez l'autorité comme leur mère. C'est fou parce que. Ils il aimé parce que tu es comme sa mère. Maintenant, elle voit que, ok. Donc, il va avoir l'argent, il va acheter plutôt les choses à la femme là. Il va construire une belle maison alors qu'il n'a pas encore construit ma part. Ma mère, tu m'écoutes, tu as ton fils. Pourquoi tu veux qu'ils laissent, ils dorment dans leur carabote, ils viennent construire ta part de maison d'abord Pourquoi Hein Persécution. Quand tu arrives chez eux comme ça, là, à l'improviste, tu vois comment ils sont, ils s'entendent, ils se foutent. Il hey, y a l'entente dans la maison, ça ne te plaît pas. Il y a les mecs qui sont jalouses, hein Très jaloux. Et je dis que si elle est que tu vois physiquement, combien de fois derrière, derrière alors si physiquement la personne n'arrive pas à cacher. Hmm. Ne soyez pas les bêtetons, pardon. Donc vraiment, vous allez repartir là-bas, vous allez continuer la prière que vous avez commencé là. Ouais. Ouvrez la porte, ils alors. Et que le petit là, ne, ne, ne les fait plus sortir. Ma chérie, la poule ne passe pas ici, pas là-bas. Que la mère reste comme ça elle dit que non mais le petit cela fait comment non va loin là bas dedans elles on le voit, elles vont pas venir elle voit comme ça elle dit que non mon fils ne peut pas tu ne même la voiture hein? que tu as une belle voiture ça veut dire que tu vas entrer avec elle ah, ça, ça toi sors de là sort sors sors, sors. C'est toi qui a fait que la poule a sorti de là-bas. Prends le feu, c'est la poule chasse avec nous. On veut que les poules rentrent au poulailler, C'est un me trait ici. Vous allez reprendre les prières que vous avez commencées. Vous, com... vous allez reprendre les prières là. Oh Seigneur Jésus, qu'est-ce que je fais de vous? Tiens, le fait si, le fer, si, soulève le fer là. Tu vas bloquer les poules avec ça. Mais vous n'avez pas la sagesse aujourd'hui. Comment les enfants, vous ne le pas aujourd'hui, les enfants d'aujourd'hui? Non, laisse, laisse, reviens par ici, reviens. Oh my god. On vous envoie pour village, chez vos grands-mères. T'en quitté d'ici pour parler, pour te dire cela. Il y a beaucoup de femmes, vous êtes dans le foyer comme ça, vous subissez ça. Vous subissez. Vous subissez. Et, et ces personnes connaissent ça, que vous êtes ça, simple. Vos belles mères vous connaissent. Parce qu'elles sont venues sont taper vos ventres. Elles savent qu'on t'a pris quand tu avais 23 ans. Elles savent peut-être que ta mère était morte. Donc elle connaît que tu n'as pas... Elle t'a vu grandir, non Elle sait que tu n'as pas le sens. Attendez. Je vous ai dit qu'allez créer les faux profils pour venir vous abonner sur ma page Parce que quand elle va te voir sur la page, elle, sait, elle va connaître Que tu connais derrière les choses non. Hmm. Voilà, Denis dit qu'on trouvait que on tes femmes, les femmes que tu connais Elles sont jamais parfaites pour toi Non mais pas normal Sandra, hop, tu peux venir travailler ici-là pour 33 000. Donc, tu vas beaucoup travailler. Il faut venir travailler. Il n'y a pas de problème. Viens. Viens travailler. Tu vas... Après, il va te laver. Viens ici, tu arrives à la réception, on dit que tu es venu travailler. -y, travaille -il. Bah, maman, que... écoutez, écoutez moi, je veux que... Écoutez-moi bien. Parce que je sais qu'il y a des femmes ici-là que votre foyer en dépend. Votre foyer dépend de ce que je, je suis en train de dire là. Et si vous regardez mon en arrière, il y a des moments de votre vie où vous avez abandonné la bataille. Parce que vous n'étiez pas, il n'y avait pas le sens, il n'y avait pas. Vous savez qu'une personne, c'est la personne qui te parle. T as, t as, ce que tu as dans ta vie, c'est la personne qui va venir te conseiller. Là, tu veux partir, la femme te dit que non, reste encore un coin peu. Tu veux partir, que non, reste, assois toi là-bas. Lui-même, soit il va sortir, il va partir. Que soit lui-même, va sortir, il va partir de la maison si, Mais ce n'est pas toi. Toi, te voilà maintenant. On fait n'importe comment. On te fait la jalousie. Oh. On te fait les ceci, oh. tu es là. Tu es là. Pardon, on voit alors. alors ouvre grandement la porte. Moi, je ne vous comprends pas. Hein. Même, Inès, même Inès, attrape la poule plus que vous. Entre là-bas dans tu mets, pardon. dans ta vie et que tu conserves, c'est la personne qui te conseille. C'est la personne qui te conseille. Souvent, tu tu veux partir, tu dis, je veux partir, je veux partir. Il suffit seulement que quelqu'un attrape ta main comme ça et dit que ma fille, tu sais quoi, choisis, assois-toi. Tu t'assois. La là, ça doit être une sorcière. Ouais, c'est bien. Il ne sait pas quel esprit ça dérange mes poules comme ça là. Hein. Et parfois tu as seulement besoin que quelqu'un te parle un peu. Ça te, ça te motive, ça te relance. Et quand ça te relance comme ça, là, tu pars, tu reprends la bataille. Parce que vos belles-sœurs la connaissent. Vos belles-sœurs qui ne veulent pas. Il y a une qui m'a dit même l'autre jour là que son mari a conçu la maison. C'est sa belle-sœur qui gérait le chantier. Et dans le quartier, quand la belle-sœur construisait la maison, elle disait que c'est sa maison. Et la belle-sœur a encore, encore, cherché la maison pour la deuxième femme qu'elle a donnée à son frère. C'est récemment que la femme a découvert que son mari, comme il est là comme ça, là, il a son deuxième foyer, pas loin du quartier. On manque de respect à la femme, là, jusqu'à ce n'est même pas bon. Il dit que toute manipulation qu'on a faite sur vos maris, on va annuler ça aujourd'hui au nom de Jésus. Toute troisième personne, parce que quand la Bible la Bible dit que l'homme va quitter son père et sa mère, il va s'unir à sa femme, et ils vont devenir une chair. Ils vont devenir une chair. Et maintenant, on dit que, que personne ne vient séparer ce que Dieu a mis ensemble donc, quand vous voyez les gens venir vous affaiblir, ils viennent y parler, écoutez, vous avez le pouvoir, c'est parce que vous ne savez pas. Il y a des choses que tu fais, tu parles sur ton mari comme ça là. Si tu parles, il peut avoir, le, il peut avoir la promotion au boulot, pourquoi tu ne peux pas parler pour que son cœur revient à toi? Tu te lèves un matin, comme ça il t'énerve, toi aussi tu l'énerves, tu crois que ça sort de nulle part. Hein? L'homme qui marchait derrière toi, il te suppliait, quand il prenait son salaire, il venait pour il te donner. Il te dit que voilà ce qu'il y a dans le compte bancaire. On fait comment Aujourd'hui, ne, tu, ne, tu ne le sens même plus. Vous êtes à la maison comme les étrangers. Oh. Je viens annuler tout verdict maléfique qu'on a donné sur vous. Que ce soit sur votre mari, que ce soit sur votre mariage, que ce soit sur vos enfants. Au nom de Jésus, je viens annuler et je, voilà ce que je vous ai demandé de faire. Celles qui ont fait, c'est bien. Celles qui n'ont pas fait tant mieux pour vous. Vous prenez de l'eau. De l'eau. Vous ouvrez. Prenez le sel. C'est ça que quand ils donne mon, mon petit tout Vous simplifiez toujours. Je peux vous dire le nombre de personnes qui m'ont donné les rêves qu'ils ont fait. Et quand tu n'as pas, pas le rêve, ça ne veut pas dire que ça n'a pas marché. Parfois, Dieu va te montrer un rêve seulement pour te confirmer. Oh. Tu prends là, tu ouvres. Dépose. Pour certains, ce sont les hommes que tu as décidé que je vais me marier. À Certains, tu as décidé que je vais avoir mon foyer va être restauré. Tu ouvres le, le, le lot là, tu déposes. Somme 35, tu lis. Tu parles que Seigneur, tu appelles le nom de ton mari ou le de ta femme. Toute manipulation qu'on a fait sur ton cœur. Toute femme ou homme là-bas dehors qui te parle, qui te donne les paroles. Parfois, ce sont les amis. Parfois, sont les amis. Parfois, ce sont les, les, les collègues au bureau tu ne connais même pas. Le débat est mauvais. C'est seulement Dieu qui nous protège. Je t'appelle. Qui que ce soit qui t'a pris, même si c'est qu'il est, qu est arrivé que tous les jours chez l'autre femme. C'était d'abord ton mari, non? Voilà. Seigneur, je t'implore. Toute personne qui a fait que ton mari ne respecte plus ses... On précise bien où ma femme. Toute personne qui est venue manipuler le cœur, l'esprit... Toute boule maléfique qu'on a lancée dans ma maison. Souvent c'est comme ça. Il vient, oh je viens te visiter, je vais dormir chez ta ingénie. Nye, nye, nye, nye, nye, nye, nye. Et sorciers comme ça. Ils viennent de lancer des choses dans votre maison. Tout oiseau de nuit qu'on a envoyé. Je déclare qu'avec l'eau, c'est comme je fais ça dans ma maison aujourd'hui. Je viens détrôner tout diable qui s'est assis dans ma maison. Tout homme fort, je l'attache. Selon Matthieu chapitre 13. Je l'attache. Chapitre 13, verset 24 à 29. Je viens déraciner tout ivret qu'on a déposé dans ma maison, qui m'empêche d'être heureuse avec mon mari, qui m'empêche d'être heureuse avec ma femme. Je viens déterrer, je déterre, je viens lier maintenant, je lis vos mains. Si tu connais les noms, parce qu'il y en a parmi vos que vos belles familles se sont prononcées, vos démons se sont prononcés. Ils vous ont dit que vous allez être heureux seulement sur mon cadavre. Voilà, vous vous prononcez le nom. Que si effectivement tu bois l'eau pour vivre, toi, tu appelles, Mangankou Chantal, Chantal euh, euh, Voilà, tu appelles son nom Que tu as dit que tu as détruit mon mariage D'accord Si effectivement tu bois l'eau là pour vivre Mais même si tu es d'amour mort Tu, tu as gardé mon mari me mourir. Je déclare Comme je verse aussi Et je bois un peu sur ça Tu ne vas plus jamais donner une parole qui va agir Et j'annule toute parole négative Toute alliance négative que tu es bâtie C'est contre moi et mon mari ou moi et ma femme tout talisman qu'on a enterré, il y a des gens qui viennent enterrer les choses dans vos maisons. Ils insistent beaucoup là-dessus. Et parfois, ça va venir comme une petite idée. Que la personne est qui est venue te visiter là. Quand la personne sort de ta maison, quand elle est partie là, pas ah, tu verses le sel avec le juge dans sa chambre là. Tu pries dans la chambre là. Tu brûles l'encens. tu ouvres les fenêtres. Tu prends l'eau là, tu verses ça au sol dans ta chambre, salon. Je ne peux pas vous dire le nombre de démons que les gens ont vus en rêve qui sortaient. Le plus récent c'était ce matin, une femme m'a écrit ce matin. Elle me dit qu'elle fait ça, elle voit comment. Les hommes habillés en noir, sont en train de sortir de sa maison par les fenêtres. L'autre vient enlever son matelas, en bas de son propre matelas, à elle-même. Il tient son matelas, il soit avec. Après qu'elle ait fait cette prière-ci, versez l'eau, avec le somme 35. 35, 37 et 91. Vous me déterrez tous les démons là Vous les chassez de votre maison Faites ceci régulièrement C'est pour ça que vous devez purifier la maison Avec les, les encens les Faites ça régulièrement à la maison Je disais à la dame C'est que je ne suis pas surprise Que ce soit le lendemain du jour Elle a fini le jeûne Elle a fait le tridoum avec nous Dès qu'elle finit Problème avec le mari Jusqu'à il ferme la porte et la laisse dehors Toute la nuit Parce que tu as touché le cœur. Il y a quelque chose que tu as touché là. Il s'allait dérange. Le jeune, là, c'était le feu. C'était le feu. Il ne peut pas supporter. Maintenant, tu vas aller finir. Tu vas mettre le coup fatal. Tu rentres, tu t'habilles bien. Tu ne peux pas même te coiffer encore. Tu cherches ton nu là, qui sent bon là. Tu te rois bien le visage. Tu peux pas ça, tu te poses sur la table. Bonsoir chérie, même s'il ne parle pas. En préparant la nourriture, là, tu mets ton, tu un peu le jujube, là, tu mets dans trois jujubes dedans, tu mets, tu lis le somme 35. Chérie, comme tu manges comme ça, là, tout ce qu'on a mis de mauvais dans ton corps, dans ton cœur. Il y a des gens qui donnent souvent la nourriture, alors, leur... une dame est venue ici une fois, elle me dit, son chéri très bloqué, maladie tout le temps, et quelqu'un d'un bon cœur, gentil, oh Seigneur, elle dit donc que chaque fois, elle vient de le rencontrer, ça fait des six mois qu'ils sont ensemble. Et Jacques, il vient en Europe, mais tout le temps, il vient ici, peut-être pour ses chantiers. Euh, il prend les contrats, il vient ici, il, il fait ça, il construit les, les, les immeubles, je ne sais pas trop quoi. Donc, il reste dans le meublé peut-être pendant deux mois. Et euh, quand il, il va manger chez sa, chez sa soeur, un jour, elle arrive chez la soeur de ce monsieur. La soeur donne la nourriture. Quand elle est en train de manger, avant qu'elle ne mange, la... Merci. Vous avez pour que la blanche pour le chien elle n'a pas acheté le à la serviette. Pourquoi elle m'a pas appelé pour me dire Eh, Bata, alors Vous avez laver le chien, avec la serviette blanche, vraiment Là, Ce sont les chiens prochains. Eh voilà, donc de poser la nourriture sur la table. Elle dit que comme tu as servi ma part, c'est beaucoup, je vais manger pour lui avec lui. Donc prends ma part, tu gardes tout tu dans nos enfants. La soeur refuse. La soeur refuse. Elle insiste, elle dit que non, laisse non, tata, ouais, je vais manger avec lui. Et elle dit qu'avant ça, son gars se plaignait trop de douleur au ventre. Elle insiste tellement, la soeur se fâche. À contre coeur elle les laisse manger. Elle dit que quand ils sont rentrés, toute la nuit, là, eux deux, ils ont le même mal que son mariage souvent, son gars. Le lendemain, c'est fini. Et elle dit que chaque fois, peut pas toujours manger chez sa soeur. Et ceux qui ont les qu'on va, qu on va dire, non, c'est ma soeur, non. C'est ma soeur. Ta soeur qui n'est pas mariée, là. Ta soeur que tout ce qu'elle a dans sa maison, c'est toi qui as acheté. Hein? Et ceux qui sont mariés avec leur frère là, laissez-les laissez -les se marier. Hein? Laissez-les vos frères se marier. Pardon, parle doucement, ma chérie. Vous devez scanner tous les gens là, vous les scannez eux tous. Tu restes comme ça, tu regardes. Tu deviens sage. Au début du mariage, elle avait son frère ou avec son fils. Elle venait pas être ton amie pour taper ton ventre et voir. Elle vient taper le ventre pour voir. Qu'est-ce que tu pars quelque part? Il y a une autre qui était venue de l'Europe ici là. Pour ce, pour, elle a fait deux jours ici, si on l'a lavé. Elle me dit qu'elle était simpleton pendant au moins 15 ans de mariage. Quand il, dans la famille, c'était déjà que... Pendant le mariage, son mari allait fait l'enfant avec une autre femme dehors, mais il est resté à venir. Parce que des blagues avec ses Voilà. Ils font les événements. Ils invitent l'autre femme de dehors. On l'invite, elle. Elle dit que vous avez menti. Donc, elle arrive et la matinée, ça, ça, ça, ça, sa belle-mère a vu qu'elle me suivait. Alors, on a dit que euh, quand tu la tu fais quoi ça, Tu fais ce qu'elle dit tu, elle, voulait voir, elle voulait voir le ventre de la fille. La femme m'a dit que vous avez menti. Vous avez menti. Et après, elle me dit que quand elle a commencé à se laver avec le sel. Parce que la, sa, sa belle-mère faisait genre, je suis innocente, moi, elle ne connaît moi, tout ça. Quand elle a commencé à se laver avec le sel, une de ses, ses belles soeurs est venue lui dire qu'il y a quelques années, ma mère m'a donné l'œuf. Elle m'a dit de parler sur l'œuf contre toi. Et elle me met la parler, Et après, je lui ai donné l'œuf, elle est partie avec. Vous voyez? C'est Dieu qui a permis qu'elle sache même un peu. Parce que Dieu ne va pas vous montrer tout. Il y a des choses que vous faites fait par la foi. Tu vas faire par la foi. Tu restes comme ça dans ton cœur. Ne fais que battre un jardin par rapport à telle belle soeur. Chaque fois qu'elle vient chez toi, dès qu'elle arrive comme ça, le soir là, tu réponds à ton mari. Parce qu'elle est venue pour renforcer ce qu'on lui a donné. Il y a certains trucs que ça ne faisait pas à distance. Il fallait qu'elle vienne pour déposer sur place. Fais très attention hein écoutez, ne leur donnez pas le... dites-leur le, le ho-ha vous avez peur d'eux vous avez peur d'eux tu vas protéger ta maison parce que tu le fais comprendre que quand vous, ça là c'est ma maison et votre frère va rester chez moi il va rester ça ne leur plaît pas attendez-le là-bas chez vous attendez-le là-bas mais le périmètre ici là c'est pour moi tu prends au c'est pour ça, tu vois, c'est pour bien que quand le chien arrive quelque part il va part pisser partout partout ça, vous étiez bête-t-on avant? Et hey, c'est ma belle -sœur, non qui prend ses enfants, tu mets à la maison. Le voilà, il fait tout, il fait pour toi, il fait pour ses enfants. Il fait tout pour toi, il fait pour ses neveux. Voilà, rentrez. Arrêtez vos bêtises. Arrêtez-moi ça. On est dans la mesure du possible. On est dans la mesure du possible. Bonjour Michel Foyette. Parce qu'il y en a qui quand vous êtes arrivé dans leur famille, vous étiez une petite fille. Petite fille comme ça là. Dix ans plus tard, tu commences à tu mûris. Certains de tes belles soeurs veulent toujours montrer que... Alors que leur frère est déjà en train de monter. Son agent augmente et tu es sa femme. On ne va pas t'empêcher de profiter de l'argent de ton mari. Excusez-moi, c'est un peu le club santé. Ce sont ses soeurs, toi tu es sa femme. Arrêtez-moi les choses là. Hop. Vous voulez faire la concurrence avec moi Je suis la femme de votre frère Vous devez connaître votre nom S'il s'appelle il Fouillette Tu t'appelles Madame Fouillette Quand il est malade, là, il faut l'amener à l'hôpital La nuit à trois heures, c'est toi qui l'amènes. Quand il faut préparer sa nourriture, c'est toi qui prépare ma chérie Vous devez connaître votre place Quand il rentrait parce qu'il stressait par rapport à tel contrat C'était qui qui rêvait la nuit C'était toi non Donc tu récoltes un peu ce que toi tu as semé. Récolte un peu, ma chérie, c'est quoi? Oh, quelqu'un va venir parce qu'on pam -pam. amène une pampampée. Parce qu'elle a fait deux enfants. Même si tu n'as pas d'enfant, ma chérie. Il y a certains d'entre vous que ton mari ne peut pas se permettre de te laisser. Inofi. Il, Il ne peut pas. Tu es son souffle d'air. Si ça existe même. Ou ses souffles de vie, c'est quoi? En tout cas, vous avez compris ce qu'il voulait dire. Mon français, vous avez seulement que il sait que quand il rentre, il a un nouveau contrat comme ça. là. Dès qu'il entend, il danse un peu, il ne connaît pas. Dès qu'il vient, il te montre. Tu l'encourages. Tu parles la nuit sur Google. Tu fais les recherches. Tu fais les recherches. Tu donnes 5 numéros le matin qu'il appelle. Il trouve la marchandise et il donne au fournisseur. Pam, 25 millions est tombé. Tu crois que c'est centaines de dehors là qu'il peut te donner ça hein? C'est Laetitia hein? ou c'est Pamela Certains hommes, souvent, ils deviennent un peu bêtes. Vous allez leur rafraîchir la mémoire. Vous allez leur rafraîchir la mémoire. Que quand on dit que la maman, tu es la reine mère. Que oui, une moi mon frère, pardon. Ça. On fait souvent ça, tu es ça, tu doutes de toi. Tu doutes de toi. Et comme lui aussi, il fait il, parle, il met au-dessus. Tu vas lui rafraîchir la mémoire. Il fait, tu restes comme ça. Quand on va partir, ils font leur réunion entre eux là. Est-ce que tu te casses? Tu rentres, tu dis, oh, vous avez fini, je te donne à manger. Bon, moi, je ne vais pas me coucher. Chérie, hein. tu finis, tu me trouves dans la chambre. Oui. Oui, oui, je vous dis. Comme vous croyez qu'il ne pratique pas sur vous là. Il pratique sur vous. Maintenant, vous allez vous, vous, vous, allez vous lever. Et c'est un entre vous, les femmes, là, vous avez la puissance. Écoutez. Vous êtes puissante. Tu crois que comme ton mari de prospérer là, c'est la puissance de qui? C'est ta puissance, ma chérie. Quand tu deviens un avant un homme, là, tu le transfères tes pouvoirs. Il suffit que tu fasses un jeûne de trois jours pour lui, comme s'il découche deux un pam Vous allez toller la maison. Il va te dire que c'est son agent seul. Arrêtez. Je veux que tu peux... reprenez vos esprits. Vous êtes dans les vapes, là, vous allez vous lever maintenant. Parce que l'heure, si là, on en a eu de la bataille. Quand ils arrivent d'abord, avec la bouche, vous les tapez. Dans les rêves, vous les tapez. Vous prenez votre vous versez à la maison, vous les tapez avec son corps. Là, Le va a dire que non, la fille, là, il y a quelque chose. Oui, elle suit la fille, là, la fille, là, qui parle sur Facebook, là, oui. Uh -huh. Créer cinq profils, monsieur, avec... Il est parti où? C'est vous qui avez ouvert pour chasser les coques là? Hein? Vous riez? Parce que la porte s'était fermée toute, le, toute la nuit. Et vous, on a ouvert ça seulement quand, avant que les deux s'entrent. Vous allez courir dans toute la concession si vous me cherchez les deux coques là. Je ne sais pas, il faut fouiller là-bas. J'espère que ça rentre dans, dans l'oreille de quelqu'un et que ça t'a fortifié. J'espère que ce que j'ai dit là, ça fait que tu, tu arranges tes idées dans la tête. Tu vois, tu vas décorer une maison, tu mets les rideaux, tu mets ceci, tu mets ça. Après, tu laisses-tu pas? Hein? Tu laisses à qui? Tu laisses à qui? Les assez qui a la c'est toi qui as mis. Les mamies, c'est toi qui as mis. La cour, je connais comment on a fait, comment on a d'aller la cour. Comment on a fait pour faire la barrière. Comment on a fait pour faire ceci. Ouf. Tu pars que tu pars où On m'a c'est le caterpillar qui va venir m'enlever d'ici. Le catépila. Votre bataille n'est pas, pas avec votre mari. Hein. Ce n'est pas avec lui que vous battez. Il y a les forces qui veulent le manipuler. Mais ils ont menti. Parce que dès qu'une femme se lève, dès que ton esprit se lève, Prière de minuit et trois heures, l'Esprit même va te réveiller. Tu pars dans la douche, tu engages les prières. Tu parles, tu parles. Tu finis, tu viens de te coucher, tu dors. Il te dit que tu ne pars nulle part. Ta maison va se restaurer, ma chérie. Et l'argent encore va entrer même plus qu'avant. Votre argent va entrer plus que ce n'était avant. Voilà, fait, on fait ça fait, fait, fait, fait, pour que tu pars, tu le laisses. Après, il va commencer à « Oh, l'argent, oh, ça fait comme ça, là, oh, Il y a des gens qui ne sont pas contents quand leurs frères sont heureux, hein. On attend que la femme parte de moi pour dire que voilà, on lui avait dit. On lui avait dit il pouvait épouser la femme là, non. Qu'elle allait le ruiner. Non, c'est vous qui l'avez ruiné. la est Tu es la planète C'est une fois. Bonjour, bonjour. Ok, bon, laissez-moi aller faire le travail de la dame, ici. Vous passez une bonne journée. Vous avez votre direct, non? Tout ce que je veux, c'est que vous devenez sage. Tu ne peux pas commencer quelque chose. Et c'est toujours à la veille du bonheur que tu as le plus d'adversité. Que tu as le plus d'adversité. Vu que tu restes comme ça, toute ta tête est chamboulée. Tu veux laisser, tu veux laisser, tu dis comme ça. Deux mois plus tard, tu es resté. Maman. Il dit, chérie, c'est la prière, on ne prie pas avant de partir dormir. Tu le regardes comme ça, tu dis que... Eh. L'homme que je voulais laisser. Hmm. Maman. Certains d'entre eux, on les a mis dans les trous, on les a attachés. On l'a attaché comme ça, là. on a dit qu'il ne va rien fait dans sa vie. Tu viens, tu commences les batailles, tu plonges les pieds, tu fais que descendre, tu fais que descendre, tu, tu le tires, tu le tires. Une femme m'a envoyé son mari l'autre jour, à no? Biaoundé. J'arrive, je vois au milieu de toutes les femmes, c'est là un homme arrive. C'est après que sa femme vient le lendemain, elle dit que c'est moi, j'ai là de lui donner. Il fut une époque où il me tapait beaucoup, il tapait beaucoup sur moi. J'ai prié, jusqu'à maintenant il a arrêté. Je lui ai dit que l'homme que j'ai vu là, l'homme là écoute, il, il écoute. Il écoute. Même s'il n'écoute pas pour l'instant, ma chérie. Ta bouche est là, pourquoi Au début de votre la suite, écoutez non N'est-ce pas Qu'est-ce qui s'est passé est ce qu'on est venu entrer dans son cœur. On est venu mettre les trucs dans son cœur, non Tu vas retirer ça, ma chérie. Tu vas retirer. Tu mets sa photo, tu mets la, la bougie de là-bas. Tu parles. Tu mets, le, tu mets sur le sel à côté, comme ça. là. Jean Bosco, je te bénis. Quelle que soit la personne qui est partie t'envoûter, je te désenvoûte au nom de Jésus. Tu, as, tu as décidé que tu devais t'unir à moi. Tu es parti devant les hommes, devant. tu es parti dans mon village. Tu as monté les collines de Badjoun, tu as dit que tu m'aimais. Tagne Jean Bosco, tu reviens. Je ne sais pas si c'est le nom de quelqu'un ici, oh, désolé. Tu dis que Tagne Jean Bosco, tu vas revenir. Tu reviens. Mais je n'ai plus ton ton on en enfermé n'importe où. C'est n'importe quoi dans moi qui te rejette pour l'instant, que tu fais que ça te chasse je retire par ce lavage au nom de Jésus. Je nous unis à nouveau. Je mets la paix dans notre foyer. En préparant sa nourriture, tu parles sur la nourriture là. Tu bénis l'huile d'olive là, tu verses dans la nourriture. Comme il fait comme ça, ça va apaiser ton cœur. Si elle y a les poisons qu'on a mis dans ton corps, la nourriture qu'on t'a donnée dans ta famille, tu as mangé, n'est pas trop, même c'est tes amis. Je te libère. Je te libère de toute prison dans laquelle on t'a mis. Je te restaure maintenant. Je mets la paix dans notre maison. Je mets la paix dans notre maison. J'enlève la maladie. J'enlève la pauvreté. Je déclare qu'on est unis, toi et moi. Même s'il ne dort pas à la maison le jour là. Oui. Toute personne qui t'a parlé mal de moi, toute personne qui est partie te dit des mensonges de moi. Je change cela. Seigneur, tu connais mon cœur avec mon mari. Seigneur, tu connais que j'ai toujours aimé cet homme. Parle à Dieu. Parle à Dieu. C'est le papa qui est en haut là, qui fait tout. Seigneur, tu connais comment j'ai assisté l'homme. Si Tu connais comment je l'ai aimé. Tu connais, Seigneur. Même s'il si est n'importe où qu'on l'a chassé de ma maison. Seigneur, c'est notre maison qu'on a construite ensemble. Qui revienne, Seigneur. Seigneur, je t'implore. Tu fais ça, tu tapes le jeûne tu sur sais ça. Midi, tu pries. Minuit, tu pries. Une jeune fille est venue ici l'autre jour. Je la vois avec l'habit noir. Yeah. Il dit que c'est quoi Maman, quand quelqu'un veut la doter, il meurt seulement. Quand quelqu'un veut la doter, il meurt. Elle dit que son fiancé est mort. Habit noir. Vous allez enlever toutes les malédictions là sur vous. Vous-même, hein. Je sais que quand mes choses, vous dites, wow, wow. Vous allez appeler même petit marabout. Écoutez, ils n'ont pas encore parlé. Ils n'ont pas encore parlé. Il y a les gens qui manipulent la volonté d'autres personnes. On manipule la volonté de ton gars. Il te voit aussi, ils Wow, oh, j'arrive, il parle bien. Il arrive là-bas. Wow, oh, c'est comme si son cœur t'a détesté. Alors que les cas étaient là, maman. Hey! Les deux semaines qu'il a fait, là, il a avec toi tous les jours. Il est parti voir ta famille. J'arrive la mère. Maman, j'arrive. Je vais venir, on va finaliser tout avec ta fille. Huh? Oh, oh, oh. Comment il rentre comme ça, là, on est parti. Oh. Ma chérie, lève-toi. Lève-toi. Quand quelqu'un vient ici pour que je le lave, j'aime quand ta foi d'abord s'est levée, que tu m'as d'abord bien écouté. Tu arrives ici, là, c'est le feu. En fait, c'est des mêmes d'étincelles qui sortent. Oui. Certaines personnes sont venues ici, n'ont rien eu. Certaines sont venues ici, là, et sont partis construire les meubles. Parce qu'ils savaient ce qu'ils venaient chercher. C'est pour ça que vous dis, vous ne soyez pas pressé pour la consultation. Écoutez mes vidéos, écoutez-moi, écoutez-moi. Je vais quelque part, je vous montre quelque chose. Je vous enseigne pas seulement de dépendre de moi, de mes produits. Je t'enseigne que si c'est à minuit, avant de me dire le matin que, wow, tu sais quoi, j'avais fait comme ça dans la nuit, que toi-même, tu t'es levé. Tu as les outils. Ça fait comme ça. Tu prends le sel, tu verses. Tu prends le jujube, tu verses. Tu prends l'huile, tu verses. Tu parles. Et qui vous peut Qui vous peut On a dit que personne n'allait jamais se marier dans votre famille. Non, vous allez vous marier. Vous allez rester dans votre mariage. Et vous allez avoir l'argent. Vous deux. C'est moi qui ai dit. Parce qu'il veut seulement attaquer votre foi. On sait que dès que ta foi est attaquée, tu as battu. Tu es comme un chien abattu. On te voit comme ça, tu es comme si tu es quelqu'un qui est malade, dès que tu as la tifouille, dès que ça fait cinq mois que la tifouille te met à terre. Tu as amaigri, maigri fatigué, tes yeux sont sortie. Alors que dès qu'ils arrivent chez toi comme ça là, allez. Oui. C'est comment Oui, ça va, ça va. Oui, oui, oui. Ton mari ou Non, il est sorti. Alors que ton mari est chez elle, elle a mal parlé à ton mari jusqu'à. C'était ta belle-sœur. Quand il est arrivé à la maison, elle a dit que reste même ici deux jours. Elle venait pour te tester. Que non il est parti ou non il est là il arrive il arrive ça fait seulement ça fait deux jours bon il arrive il arrive elle vient un peu pour taper ton ventre tu dis mais il n'y a rien il n'y a rien il n'y a rien allez les enfants on va à la piscine elle va se mais la femme c'est... hey il n'a même pas décroché tes appels depuis il ne t'a pas répondu depuis parce que écoutez vous êtes dans les nids de manipulateurs vous êtes dans les nids de manipulateurs et généralement votre mal ne vient pas de loin votre mal ne vient pas de loin. Je commande que toute personne qui vous manipulait ou qui manipulait votre conjoint soit exposée au nom de Jésus. Que tout hypocrite autour de vous qui est la source de votre mal, qui vient de confesser dans les sept jours qui arrivent au nom de Jésus. Et je vous soulève, je vous relève, toute personne qui vous a mis à terre avec ses paroles, en vous décourageant, en vous donnant un mensonge. Ton gars vient lui dire, oh, je vais épouser, j'ai envie d'épouser Christelle. Je veux l'épouser. Et elle sait qu'il vient de porter un 5 millions quelque part. Et comme elle voulait qu'il finance son business, il faut qu'elle le décourage pour qu'il ne t'épouse pas. Pour qu'il prenne les millions là pour mettre son business à elle. Hey, les gens sont méchants. Hey, hey, hey. hmm. L'homme est méchant. Elle parle, elle parle. Finalement, il vient te voir le soir, il dit que chérie. Tu sais quoi, il faut qu'on remette le mariage maintenant en six mois. Pourquoi on veut se marier maintenant Quelqu'un a touché, quelqu'un a attaqué quelque part. Quelqu'un est venu parler. Je vous dis s'il y avait n'importe quoi qu'on avait mis sur vous, peu importe votre âge. Il y a une qui m'a donné son témoignage, non Elle est bien, elle est à moins de 45 ans. Je l'ai lavé en avril. Je fais son lavage. Elle me dit que dès qu'on avait son le 4 mai, son mari, son fiancé se lève. Ça fait 9 ans qu'ils vivent ensemble. Il se lève, bien, il dit, voilà, on va se marier. Lui-même, il passe sur les trucs, sur les papiers, de la, le site de la commune, il fait l'enregistrement, tout, tout, tout, tout. On donne le rendez-vous après 6 semaines. Ils sont les billets d'invitation, lui-même, hein, tout, tout, tout, lui-même. Ils se sont mariés en juin, puisque m'avait envoyé que maman, je suis maintenant madame au... Oh, oh, oh, je suis mariée au... Oh. Erika, <rire> c'est lui-même qui va vous pousser, comme on va faire la fête là. Fait là. Soit toi-même tu vas dire, quand tu vas dire comme ça Il va être d'accord jusqu'à J'enlève toute embûche Toute personne qui bloquait votre fiancé, votre mari Pour qu'il ne soit en harmonie avec vous Pour qu'il ne se marie avec vous Pour qu'il ne finalise ou concrétise un projet que vous avez ensemble Parfois il te promet même, oh je vais ouvrir ta boutique Oh papa Comme il t'a promis comme ça, là voilà les soeurs qui arrivent Oh mes enfants la rentrée Oh gna, gna, gna. Oh gna, gna, gna, gna Il prend l'argent Il ne peut pas mettre sur ça Tu es la femme de ton gars, ma chérie. C'est toi qui lui fais plaisir, puisque, écoute, quand tu arrives, qui est rentré le soir, il parle avec qui Il parle, dit, ben, mais vous parlez de quoi Vous êtes la personne la plus importante de sa vie. Hein? Je viens annuler toute manipulation du cœur de vos maris et de vos femmes au nom de Jésus. Toute personne, que ce soit un homme à l'extérieur qui est en train de manipuler ta femme, je déclare que j'annule, j'annule, j'annule, j'annule, j'annule, j'annule les paroles qu'on a dites à ta femme pour la détourner au nom de Jésus. Ta femme gérait souvent tes magasins. Voilà, aujourd'hui on n'est pas sur dans aucun de tes magasins. Elle t'observe, elle dit qu'elle te voir chuter. Parce qu'on est venu parler dans son cœur. Quelqu'un est venu parler. Et voilà, il t'a trempé. Voilà. pop, elle a laissé tout. Elle a laissé tout. Je vous ai dit, il y a les lavages, fais les lavages de vos maris, fais les lavages de vos femmes. Je ne sais pas trop. Fais les lavages à distance. N'hésitez même pas, à ne blaguer pas. Je viens de détruire toute manipulation. Sur vous, même, même si vous m'écoutez, et c'est vous qui êtes manipulé. Je déclare que vos yeux s'ouvrent. Je déclare que la lumière est faite. Sur toute masse, euh, manipulation qui a été faite sur vous. Au nom de Jésus, toute personne qui vous a manipulé Pour prendre votre argent Pour prendre peut-être vos terrains, Pour prendre de vous Je déclare que cette personne est exposée Et que vous voyez, vous voyez son vrai visage Au nom de Jésus Toute personne qui a gâté vos mariages, gâté vos relations Je viens restaurer maintenant Tout ce qui a été gâté par l'ennemi La Bible dit que le diable vient pour égorger Pour voler et pour détruire Tout ce qui a été détruit dans votre vie Je commande la restauration au nom de Jésus la Bible dit que je suis venu pour que vous ayez la vie. Et que vous soyez dans l'abondance. Je dépose l'abondance sur vous. Je déclare que vous devez maintenant sages. J'enlève tout esprit de bêtise en vous. Je déclare qu'on n'est plus bête. Qu'on ne vous utilise plus, on ne vous manipule plus. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Vous avez maintenant reçu votre dose. Tout ce que j'avais dit, j'ai dit. Ok. Ceux qui veulent faire le lavage, vous allez envoyer la photo sur WhatsApp, ok Je vois là-bas, photo et nom de la personne Je, ne, je, je, je suis d'accord pour que vous puissiez restaurer ce qui a été volé Et que vous puissiez demander ce que vous voulez Et ne venez pas déclarer que la femme de telle personne va m'aimer Je ne suis pas là-dedans Donc je scelle ceci par le sang de Jésus-Christ Amen Toute personne qui vous avait affaibli, tout esprit qui était affaibli Je déclare que vous êtes fortifié Vous vous levez après ce direct au nom de Jésus Voilà vous vous levez de tout trou. Vous vous levez. Tout trou dans lequel vous avez déposé. Les incantations qui étaient parties faire pour vous attacher, pour vous lier. Je vous détache au nom de Jésus. Voilà. Soyez bénis. Ceux qui veulent toujours vendre mes produits, doivent aller à Yaoundé. Contactez-moi. Pour les lavages aussi, vous nous contactez. Vous passez une très bonne journée.